Je suis désolé pour ton anglicité, Eleanor, mais Elisabeth II est morte. Oui. C'est du thé en son honneur. On aurait dû faire dans le mug, bad news, parce que ça aurait permis de faire des ventes, mais bon. C'est du thé en son honneur. Elisabeth II est morte. Mais même si tout le monde était au courant, si tu Internet, si tu as la télé, si tu la radio, en Angleterre, il y avait des gens qui n'étaient pas encore au courant. Et les enfants en internat <rire> Non. Non, les personnes qui n'étaient pas encore au courant de la mort d'Elisabeth II, c'est les abeilles. Ah oui. Alors John Chapel, celui qui s'occupe des abeilles de Buckingham Palace, est allé un matin prévenir les abeilles leur dire, votre oh, est mort », en pleurant. Mais Attends, attends, attends, attends, les abeilles, elles vont confondre. Elles vont croire que c'est la reine des abeilles qui est morte. Oui, c'est ça. Il a dit en chuchotant aux abeilles. Restez, restez. Charlotte Rass sera bon avec vous. C'est pas du tout une blague. Elisabeth est décédée, <rire> mais Charles Tras sera très bon avec vous. Ils ont pas prévenu les souris. On attend un spécialiste. Et les corgis Ah, les corgis. Ils ont été piqués, je crois. Oh non, non. Si, non. Si, si. Normalement, les souverains, depuis la nuit des temps, leur animal de compagnie, on les tue, on les enterre avec eux. Les trois corgis, ils les ont butés, ils les ont mis avec la reine. Non. non. Ah, je sais, c'est illégal, ça, aujourd'hui. C'est pas possible. Le prix des corgis a augmenté. Mais oui, c'est devenu une mode.